Bien, bonjour à tous. Je crois que ça a marché. Ouais. Et là ça a l'air d'être en en écran. n'arrives pas à tourner l'écran du coup Oh si on peut tourner l'écran. Tourne. Ouais. Par contre, le lait. Tous les messages. C'est normalement, on doit avoir le. Est-ce que vous avez bien le son c'est vois qu'il y a deux personnes, mais. Une personne. <rire> c'est vrai qu'elle est à des heures pareil. c'est ça, ça c'est quoi? Merde! Non annulé J'attends les règles. Ça, ça, bon. ça doit marcher. J'espère que le vent... Ce qui est con, on peut pas ouvrir. Bonjour à tous. Hein. <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un Vous ah. reconnaissez la brouette de Dave pour vous remercier des 200 abonnés. On est dans un joli petit coin. N'hésitez pas à poser des questions. Euh... Ah bonjour mode Quel temps chez vous Tu reconnaîtras la boîte de David et Linda. Ouais, la canicule, ouais, aussi. Là on est à l'ombre. Ah, j'entends le son de David là-bas. Le direct dans le direct. <rire> Je me suis entendu. <rire> <rire> Salut Maude Ah oui, ils ont un très beau jardin. Il fait chaud, ouais. Bien rentré de vacances, Maud Salut Maud ouais. Un double... <rire> un live de deux youtubeurs une rencontre entre amis jardiniers quoi. Ah, beaucoup de montage ou. <rire> il ya déjà ah eu oui, d... au retour de vacances, c'est sûr que Il ya déjà eu de, de, de be belles il y a eu déjà eu de belles vidéos. J'en ai certaines, mais je l'ai montré qu'au mois de septembre, j'ai décidé de faire une petite pause. Un spectateur pour l'instant. C'est mode, ouais. ouais C'est mode. <rire> C'est vrai qu'il y aurait peut-être plus de monde. De... Ben oui, une petite oui, voilà. pause, il ouais, faut bien. Ouais, ça, bien ouais. ça change. Merci pour les graines, hein, Maud, et puis pour euh, ta carte euh, euh, de membre. Hein, du coup, j'ai bien reçu. Il <rire> bon, y a déjà deux, deux autres spectateurs ils veulent pas dire bonjour ils font les timides. On va essayer de tenir une petite heure. Et de faire un tour un peu plus loin dans le dans le jardin. On va essayer ouais, d'avancer. Donc là bah c'est les fleurs, on a nos les compositions hein, le les bégonia Dragon, et puis ça ça tient bien l'été hein. et puis euh, en dessous bah, les surfinats quoi ah bonjour david bonjour à ah, te remercier pour les ouais c'est moi qui l'a remercié oh, j'ai pas eu le temps de voir afficher. ça va vite les <rire> le chat ouais après, ces mélange de fleurs, capucines... 10 euh, Cap... magnifiques fleurs dans votre jardin. David. Pour toi, David. Merci, <rire> à Maud. Avec la gueule, ça commence à passer. Avec la canicule, euh, on voit que les fleurs commencent... Euh, ceux qui sont à lombre, ça tient bien, mais euh, le reste, euh, ça commence à griller les fleurs. Là, ça tient bien parce que ça a une partie de la journée devant la maison. Donc, c'est pareil. Encore un pot de Mégonia et puis bah du, des surfinias noires quoi. Ouais, ça donne euh, ouais ça fait un ça fait un petit ça fait euh, un bon volume en haut et puis un volume en bas quoi parce que les surfinias ils retombent en fait. Un beau contraste. Un beau contraste voilà. Après, quelques petits mais... Ouais quelques petites jardinières mais. Bah ils sont jolis. Ouais. Et puis l'argonium aussi, mais ça tient pas le soleil. Ça. Ouais, la chaleur, ouais, ouais. c'est. C'est ça, ouais. là, il y aura une belle astère après, euh, au mois de septembre, là. La fleurie. toute violette, normalement. Ah, les fleurs blanches, elles sont jolies. Ouais. Là c'est les Agapondes, du coup. Là, il y a un glaïeul, là qui ah. va être. Bah là on est euh, dans le 36. Ouais dans l'Indre oui. Moi je suis en Charente sinon. J'ai décidé de rendre visite à un ami jardinier, David et Linda. Au revoir du jardin. <rire> Donc là c'est le canard. Qui est bah, dans tout son pro, quoi. Il est multicolore. C'est vrai, ça fait des mailles. Magnifiques... Quand on a eu trois jours d'absence, il a il souffert un petit peu de la chaleur. mais Ça fait des fleurs multicolores. En culture, moi, j'ai de l'orge, du blé, du tournesol, du colza et du maïs. Et un peu de luzerne. <rire> on va aller continuer le petit tour. Voyez bien, sinon ça bug pas. Vous avez, vous voyez bien l'image. Il n'y a pas de saccadage, peut-être un peu de vent. Par contre, dites-moi. Bah, J'ai pas encore repris la ferme familiale. C'est encore mon père qui l'a fait. Moi, je la fais les week-ends et quand je suis en vacances. <rire> Ah oui, le laurier qui fleurit tout l'été, du coup. En pot, c'est plus facile à gérer que avec le terrain qu'on a assez sec l'été. Les lauriers, ils tiennent pas. voilà bah là, elle est jolie. Elle la plus de boîte, un hein, Coup de cœur. Elle a fait beaucoup des sur Instagram. La magnifique brouette. Et elles tiennent bien les fleurs dedans. Oui, ça tient bien dedans. Mais les jardinières dedans avec des lières ça tient bien. Et les bégonnières, ça tient bien au soleil aussi. Les dragons. Et l'antana, ça tient bien aussi, parce qu'elles sont bien vertes du coup. Bah là cette année, oui. Ici plaise. Ouais, ici ouais. plaise, ouais, ouais. On est fait un petit tour dans le jardin. Dans le potager. Ah bah là c'est. Le... Hein. Il a pas aimé le chaud. Il a pas aimé la canicule là, ce week-end. Les fleurs violettes là, sont pas ségrées. Ah il y a quand même un papillon là. il ah, y a un papillon qui s'y pose. Ouais. Ah bah il, laisse... il se laisse filmer, il est pas farouche. Il est joli ouais. Il dort. <rire> Alors le potager. C'est qu'avec le soleil. Euh... Ben nous on voit pas trop bien <rire> si on. <rire> on va passer de l'autre côté, il y a peut-être un peu de monde. Il y a des commentaires. Est-ce que vous nous voyez toujours Parce <rire> qu'après si on s'éloigne de la. Vous nous voyez bien Ah, il demande si vous êtes fleuriste. Euh, non non, passionné de de potager et de fleurs seulement. C'est un jardin familial du coup. <rire> Donc là c'était la bande toute la bande fleurie du coup pour euh, toute la bande fleurie pour les pollinisateurs du coup hein, les abeilles, euh, les bourdons, euh, papillons, etc. Et C'est un mélange qui tient bien euh, avec des lavaternins, euh, comme ça, les lavaternins, là. Oui, ils ont bien tenu de la ouais, chaleur. Ça tient bien, ouais. Les amarantes, ça tient bien aussi. Ouais. Et ils demandent si tu fais la permaculture. Euh, non. Plutôt euh, potager euh, traditionnel. Comme je fais chez moi aussi. Après, là, dans le jardin, j'essaye je, de, comment dire, de, de tout resserrer euh, les plants qui fait qu'il y a très peu d'espace pour que les mauvaises herbes poussent en fait et ça fait un couvert euh, comme j'ai pas il n'y a que 70 mètres carrés de jardin de potager donc du coup il faut le c'est un, un bien jardin c'est un jardin très productif quand même des jolies fleurs regardez les tomates Les tomates il a mis des effaroucheurs il a expliqué ouais qu'il met les rangs serrés pour faire un peu moins d'entretien c'est comme les plantes sont serrées ça évite que ces mauvaises herbes s'installent vous voyez il a un système d'arrosage goutte à goutte C'est vrai là les effaroucheurs c'est pour euh, les oiseaux parce qu'il est embêté. Ça doit être euh, les merles et autres oiseaux qui piquent en fait dans les tomates. Et il y a une belle production quand même. Et là on est entouré de bourdons. Il y a toute une biodiversité. N'hésitez pas hein, s'il y a des petites questions. On essaiera d'y répondre. Là c'est les carottes. Ça pousse pas trop mal. Il a commencé aussi la récolte des pommes de terre euh, il m'avait dit que c'était des stemster je connais pas du tout cette variété mais il m'a dit qu'il y avait une belle production en fait les moi je fais pareil que lui je les mets sur piquet, c'est pour éviter que elle chope la maladie comme le mildiou parce que au sol, si on laisserait la plante au sol avec les champignons, ben les tomates seraient malades. Et c'est plus facile après pour tenir un plant de tomates et pour la cueillette aussi. Même en permaculture, ils les font à peu près comme ça. Et en plus pour le soleil aussi ça permet d'aérer aussi la, la tomate ceci si elle était tout au sol on aurait de moins belles productions et la maladie aurait tout, tout grillé surtout au, au mois de juin il laisse quand même pas mal de feuilles c'est ce qu'il faut faire c'est juste les feuilles du bas qu'il faut enlever là-bas. Dès que ça touche le sol, en fait, on peut attraper le mildiou. Et de les tutorer, au moins, on gagne en production et en facilité aussi de ramassage. Vous voyez, il y a des.. ça fait un petit contre-jour peut-être. Et à des magnifiques courgettes. C'est vraiment un jardinier en herbe. On a la même passion. Regardez-moi ces belles fleurs. C'est magnifique ça, toutes ces petites fleurs. Il y a des abeilles, des bourdons. Euh... ah c'est vrai que ouais la, la roma ouais on peut éviter de la. comme c'est un port buissonnant ouais tu as raison j'ai tuteur quand même moi chez moi les romains mais c'est vrai qu'on pourrait éviter Quand j'ai pas eu le temps de voir la... ton deuxième commentaire, mode. C'est vrai que moi, ça réverbère avec le soleil. Faudrait que je mette en... un peu à l'ombre. Indéterminé. Euh, ah, d'accord. Bah, même si on met du paillage au sol, euh, moi chez moi c'est paillage au sol plus tutorage. J'évite ceux les Saint-Pierre, euh, les cœurs de bœufs euh, à préférer être tuteuré C'est pareil au ouais, niveau maladie. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Allez, ah, tournesol. Regardez-moi ça, le petit bourdon. Bon, j'espère que le vent euh, vous gêne pas de trop. Il y a un petit peu de vent, là. Après, il y a les magnifiques bacs potagers. Ça, c'est vraiment super pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place. C'est sûr que ouais les, les Romains ouais c'est vraiment une forêt de tomates après. J'essaye de, de les tailler parce que si je les laissais euh, venir toute seule, ça ferait vraiment une jungle. Déjà qu'il y en a pas mal. Ah, et moi ça. C'est assez productif hein, dans les petits carrés potagers. Ouais, ils font environ un mètre sur un mètre. Et il y, a... y a des légumes à foison. Hein. J'en ai pas fait chez moi parce que j'ai beaucoup de place, mais c'est impressionnant. Ouais. Cela, y il y a trois pieds d'aubergines les poivrons, les concombres, sur une si petite surface, euh, c'est vraiment rentable. Bah oui, je, je travaille à côté, moi je suis... Ah bonjour Dani. c'est gentil d'être passé. Oui, du coup, moi, euh, David, euh, je travaille euh, en coopérative. Bon, là, je suis en vacances. J'en ai profité pour euh, faire un passage chez David et Linda, qui ont été très sympathiques de m'accueillir. Et en plus, j'ai fait ce live-là pour vous remercier des 200 abonnements. Ça fait super plaisir, tous vos petits commentaires. Ouais, là c'est vraiment, c'est sûr qu'il a des. C'est les barbantanes en plus. Moi, c'est des hybrides que j'ai chez moi. Je suis assez impressionné avec les barbantanes ce qu'il qu arrive à faire. Ah, bah, c'est pour lui, sa petite famille. Moi aussi, j'en ai pas mal de légumes chez moi. On fait profiter toute la famille. Ouais, c'est les magnifiques aubergines de David et Linda. Il est un peu occupé là en ce moment, sinon il aurait fait la petite présentation de son jardin. Il va revenir normalement. J'en profite un peu pour regarder le magnifique jardin. C'est entre les fleurs et les légumes, son jardin de 70 mètres carrés. Ben voilà, euh, il a 70 mètres carrés. <rire> Dans le coup, j'avais commencé à parler. Ouais. Si tu veux, ah, recontin... Excusez-moi pour le... <rire> C'est inconvénient du direct. Donc, euh, par contre, je vois pas trop les commentaires, du coup. Bah, ils demandaient, la surface, c'est bien 70. Ouais, 70 mètres carrés, euh, le potager, du coup. Après, il y a quelques bacs potagers de 1 mètre carré. Qui... Ah, J'ai dit qu'ils étaient assez productifs, quand même, tes ah, bacs, oui, bacs potagers. Ouais. Bah, avec le fumier de poule, ouais. Là. <rire> ça y fait, oui. Disons que je conserve mon fumier de poule euh, toute l'année, du coup. Du Et coup puis, il y a... ça, je l'utilise au printemps, du coup. Surface au total, 500 la surface totale du jardin. C'est du coup, il y a Pépé Dani, notre ami belge qui est là. Ah, oui, bah bonjour, Pépé Dani. Dani, ouais, surface totale du terrain ou 1500 du jardin. On va peut-être continuer à faire le tour. Oui, le le tour, ouais, ouais plus au soleil. Hop. Là, on voit que les plantes souffrent quand même. Ah, il répond, Dani impeccable. Et à Silvio, je trouve bien. Peupe euh... non Oui, c'est chez moi, ouais. du coup. ouais. J'ai rendu, rendu visite à David et Linda. Linda, elle est pas là, du coup. Elle travaille, du coup. Donc là, les courges, on voit que... Ça souffre un peu de la chaleur du coup. Bah, c'est environ à deux. Je suis à deux heures de route de chez lui. Donc là, bah, c'est le coin aux Courges du coup. Les... Ah bonjour Léa Bonjour Léa <rire> Il y a quelques petits ronds rouge vif des temples. Ils sont bien jolis. Voilà, on les feuilles, on voit que ça. Il y a l'oïdium un peu, puis la canicule, ça, ça brûle les feuilles. Quoi. La sécheresse, tout simplement. quoi. Après, j'ai tout mélangé il y, a... y a quelques courges musquées, ici. Ah ouais, elle est jolie et y a des butternuts aussi. Euh, en hectare, moi, mon père, il a 75 hectares. Essentiellement, ouais, céréales, comme je t'avais dit tout à l'heure. Il okay. bah, y a des beaux légumes. Il y a des beaux euh, butternuts. Ouais, les tomates, les variétés. Euh, les tomates, euh, oui, bah, les tomates, ça c'est un rang euh, que, issu de mes semis Me, du coup, il y a des potirons écarlates, euh, il y a des euh, tomates, euh, euh, il y a des andines cornues aussi, après je, tout n'est pas ici du coup. Et, jamais, bah merci euh... d'être passé Pépé Dany, excellente journée à toi aussi. Pareil, hein, bonne journée, merci d'être passé sur le live du coup. Euh, pour répondre à la question de David, euh, non, moi j'ai pas d'animaux. On va continuer. Les tomates. Donc, du coup, euh, donc là il y a des variétés euh, donc potiron écarlate, tomates carrosse, les petites là-bas, qui au milieu. Il euh, y a des tomates et euh, des marmandes aussi. Après euh, j'en ai, ça c'est vraiment que mes semis du coup, après c'est des tomates euh, achetées du coup. Là il y a des andines là, on, va on reconnaît bien, andines cornies. Par contre elles attrapent facilement euh, la maladie du, maladie du quinoir. Du ouais. ouais. C'est un peu comme les... Ça, elles sont vraiment fragiles là-dessus les andines. Euh, pour la rente... Bah, c'est que, oh, c'est pas forcément que pour la rentabilité, c'est que le vieux matériel il marche encore. Et bon, vieux international, euh, tant qu'il marche, on les change pas. Ah oui, c'est sûr. <rire> Après, il y a tomates Nas, là. Elles sont assez énormes. Bon, sinon, on peut rentrer dedans, si. Sinon... Ouais, au pire. Hop! Là que ça fait, ça doit faire combien 500 grammes au moins? Ou... Oui, 500 grammes ouais. entre 500 et 800, 800 grammes. Ça sont Alors, jour, il y en avait une de une potiron écarlate. Celle-là, là. Euh, il y en avait une l'autre jour. Elle faisait 800 grammes. Du coup, ah ouais, elles sont belles. Ça fait des là. On va encore en recueillir du coup parce qu'elles sont. Ça, vraiment, on voit que là -dessus, là, le, le dessus, soleil, le, les, les soleils, ça brûle les tomates. C'est vrai qu'il y avait... le bien, là, les, les traits. C'est le soleil, ça. Donc on va les, rec... on va les cueillir là. C'est vrai qu'hier, ça fait euh, au moins. ah Il y avait 38 hier. 38, ouais. ouais. Après, il y a différentes variétés, mais c'est plus des variétés communes que je fais. Donc. Du coup, je sais pas. Elle a vu le potillon sur tomate tomate potillon. Oui, c'est vrai qu'elle est extraordinaire. Oui. c'est pas loin de 800 grammes, celle-là aussi. Ouais. Là, ouais. pour farcir, ça doit... ouais pour manger une tomate farcie à un sol, <rire> ouais, ça fait... <rire> Là, c'est mon rond de courgettes plantées au mois de mai. Courgettes vertes noires quoi, verte, noire, quoi. Issues de... C'est les semences de la ferme de Sainte-Marthe, du coup. Ah, les tomates qu'on achète, sont bah, c'est qu'elles sont cultivées soit euh, sous serre ça ou... Son, ça sent un peu plus l'eau quoi, c'est pas pareil quoi. Elles sont nourries euh, à l'eau, voilà. ouais. Et... Pas forcément à l'eau mais... Et c'est pas les mêmes variétés. C'est plus industriel quoi, c'est moins naturel quoi on va dire. Ceux-là sont poussés naturellement, euh, dans, en pleine nature. C'est vrai que dans, dans les supermarchés c'est beaucoup en serre. Et même nous, en serre, on arrive à faire des meilleures tomates. Ah bah, c'est sûr, ouais. Après, c'est pas les mêmes variétés. Ils utilisent souvent des hybrides. Ah bah, oui, le bio, ouais ça change pas. Vu que c'est du bio-industriel, quand même. En plus, je pense qu'ils les ramasse quand elles sont vertes pour pas les mâcher. Après on voit, je pense que ça fait pareil chez tout le monde, que on voit quand même des traces d'oïdium là sur les feuilles de courgettes du coup, avec la canicule là, je pense que chez vous aussi. Hein. Ouais c'est ça, des, des hybrides F1 ouais, pour avoir le même calibre. Ouais c'est ça ouais. Maintenant elles ont toutes les mêmes. Ouais c'est il n'y a pas des, des goûts variés quoi. Je pense que si on faisait ça. goûter à des personnes qui ne connaissent pas les tomates de jardin, euh, ils ne reviendraient pas en arrière. Oh ah c'est sûr, oui. Et c'est un plaisir quand même de récolter ce qu'on sème. Mais après, donc là, il y a des. Je mets toujours des œillets d'Inde en travers, du coup. Pour euh, bah quand, euh, déjà les... les pucerons, les nématodes. Et là, c'est les... les cœurs de bœuf, elles sont jolies aussi. quoi. Oh, ben... Ceux là c'est des hybrides. Par contre, je vais pas garder les graines. Mais on voit bien que ça ressemble, ça ressemble à la coeur de bœuf, mais c'est je pense que c'est pas la vraie. Ah, c'est vrai que, ouais, les, les tomates de supermarché, c'est que de l'eau. <rire> ah bah oui, c'est ça. Hein. Les carottes, c'est bon aussi, les carottes. <rire> carottes de Colmar, en fait, je fais toujours celle là Ouais, ouais. C'est vrai que ça tienne bien la conservation l'hiver, quoi. J'aime bien aussi cette variété, ouais, les Colmar. Ouais. ouais. En plus, ça fait des beaux. Et avec euh... et du coup, comme le potager, bah, c'est fertilisé naturel, quoi. Comme il euh, y a de la févrole euh, tout l'hiver en fait euh, dans le jardin, donc le jardin est hors pot l'hiver. Et puis la févrole donc euh, amène de l'azote hein, par l'air en fait, et du coup euh, ça se récupère après au printemps euh, les plantes de les plantes euh, du printemps récupèrent euh, l'azote euh, des févroles. Donc euh, c'est assez intéressant. Et puis bah, le fumier de poule surtout, hein, qui, est, qui est assez riche en azote. Quoi. Et puis on... Donc, euh, les, trois, les deux réunis, ça, ça fait un bon engrais. Quoi. Après les pommes de terre. elles pommes de terre euh, sont très très belles cette année. Elles avaient un pied, ça faisait 1,5 kg à peu près. Ah ouais, ça produit pas mal. Ouais, celle-là la, la stemster a produit bien et puis elle est, elle est aussi bonne en purée qu'en frites et du coup, euh, ça être, euh, normalement elle est assez tardive normalement. C'est c'est une, combien, avant, une... Enfin, Normalement on l'arrache pas avant fin août celle-là. En étant planté mi avril. En ou... étant pareil, ouais, plant, en étant planté mi avril du coup. Avec 70 mètres carrés, combien et nourrit de personnes et combien de temps? Quoi, forcément mon temps parce que c'est euh, passion c'est un plaisir non quoi. combien de temps tu nourris bah, toute toute l'année sans en... combien de temps ah oui tu... oh, bah oui avec les, les patates et les carottes ouais après les tomates c'est plus périodique quoi tu bah, as le les monde, as les conserves après pour ouais, l'hiver hein. ouais parce qu'on va faire euh, demain déjà <rire> on va faire beaucoup de de bocaux de ratatouille euh, de tomates aussi euh, à mettre sur les pizzas donc, euh, comme Linda est en repos demain, euh, on va faire ça. <rire> c'est vrai, ouais, les stemsters, c'est des. Ouais, c'est vraiment. Une... Moi, une variété. Ah, il euh... demande si tu fais des oignons. Euh, oui, j'ai fait quelques oignons, euh, euh, juste un petit rang des oignons rouges pour manger avec les tomates du coup. Faut que tu fasses des vidéos sur les conserves. <rire> <rire> ah oui, on va essayer d'en faire une. Demain, c'est intéressant. On va faire ça demain, C'est vrai que ouais, c'est intéressant pour ceux qui n'ont jamais fait de conserve ouais. Ouais, de voir un Faut peu... Je vais chercher le gros bouillon euh, à ma mère, du coup. <rire> <rire> et puis on, on va faire ça. Les bocaux, c'est bon pour, euh, pour l'hiver, quoi. C'est vrai Quand que on là... On va faire une pizza, c'est vrai que les tomates, euh, ouais. Euh, ouais. tu débouches le bocal, et puis c'est vrai que c'est assez vite fait, les pizzas comme ça. C'est naturel, quoi. Tu les prépares comment T'as une machine pour faire le coulis ou... euh, non. Non, non, elle fait à la main, Linda, du coup. Elle les tranche à elle la main tranche, Ouais. ouais. ouais comme, euh, comme fait ma mère. Elle... Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que c'est du boulot. Bah, c'est du boulot, ouais. je, voyais... je voyais une journée de repos pour faire ça, ouais. Je voyais Silvio, il faisait ça avec une machine, ah, mais le, bien, le coulis. ce que j'ai dit, sa machine à Silvio, elle était bien, oui. Euh, parce qu'elle faisait le coulis en même temps, du coup. Ouais, elle voilà. a fait les tomates, c'est impressionnant Après, comme machine. Ouais. On peut en trouver je pense des machines comme ça. Euh, C'est fermé tout le tour pour les animaux. Ah oui, oui. Le, par contre le, y a énorme, on a énormément de lapins ici. Donc du coup, si il si, n'y avait pas un petit grillage autour du potager, euh, on pourrait pas avoir de légumes du tout. Hein, parce que, donc, euh, comme euh, ils se mettent dans les maisons, donc, euh, dans les trous, tout ça, donc il euh, y a beaucoup de lapins. Ouais. Ah ouais, comme donc, il y a des. C'est pour ça que c'est clôturé, a... c'est surtout pour euh, les lapins, du coup, ici. Est-ce qu'ils passe par-dessous euh, Les lapins, non. Parce que le grillage, j'essaye de le. Il est un petit peu enterré, quoi, du coup. Et ah et ouais, puis, il euh... est enterré dans le sol. Oh, et puis, je mets des sardines aussi. Ah ouais, comme, comme ça, il s'en pas... tout le tour. C'est pour ça que je ne peux pas trop nettoyer euh, autour parce que du coup, ouais. euh, je vais couper le grillage. Il <rire> <rire> ouais, y a des framboises encore. Ah oui, encore des framboises là, là sont... C'est les remontants. Bonnes, ouais. On a fait un clafoutis l'autre jour avec. C'était. C'est appréciable. Quoi. Ouais, les miennes à son cra mais. Ah oui, il reste plus beaucoup de feuilles. Ah oui, les lapins, ça gratte, ça gratte et ça. Et surtout que ça mange tout, hein. tous les petits plants en fait. Bah, ça mange euh, même ouais. les tomates, ça mange même les petits plants de carottes. Bah, les carottes, il ouais, n'y ouais. aurait plus rien. Il n'y aurait plus rien, non. Un petit rang de, f... de betteraves. Donc ça c'est des semences issues de la ferme de Sainte-Marthe aussi. C'est les euh... Bloodbuds. C'est des, des rondes ceux-là. C'est la première année que j'en fais des betteraves. Pour essayer, mais bon, ça ne rend pas trop mal. Et voilà. Ah, c'est des remontants aussi que ta mode en framboise Ah oui, c'est peut-être des remontants, ouais. Voilà. Euh, pas les oignons, ils sont là, mais et du coup, ce week-end... Ah, c'est qui tue les animaux, David <rire> <rire> Les manouches <rire> y a pas de lapin. Hein <rire> non, je tue pas les animaux, non Non, non, mais... Flipo, David, il, il a les manouches à côté de chez lui, du Coup, il n'y a plus d'animaux. <rire> ah oui, ils, ils font du civet, <rire> ça, ouais. cherche à manger ouais. après toujours des, des mélanges un peu fleuris un peu partout hein, pour les abeilles. Tout ça là, ça j'avais semé en fait avant de mettre tout ça. En fait, donc il y avait tous les carrés potagers, il étaient pas et donc j'avais semé ma, la bande fleurie, le tournesol, tout ça, et du coup. Euh... Ouais, ouais, moi ça fait une diversité et du coup, après j'ai remis mes... les carrés pour euh... Donc, et après du coup euh, comme il a énormément plu ça a des fleurs un peu partout quoi en fait. c'est euh... le hasard quoi ouais, les fleurs au ouais, ouais, moins ça fait joli, et joli. Et ouais. les il y a quand même des les abeilles, quoi, les les... bourdons les abeilles euh... ouais. parce que bah, je sais pas si chez vous c'était pareil mais au départ il euh, fallait beaucoup polliniser à la main quoi parce qu'il n'y avait pas du tout d'abeilles de... par chez nous Mais bon, là maintenant c'est avec la chaleur, on voit beaucoup de, de bourdons et d'abeilles le matin, mais... Ouais, faut, faut mettre des fleurs ouais, dans le jardin, c'est... Oui, c'est important, ouais. Ouais, Beaucoup de... C'est vrai qu'un... Combien de temps ils consacrent pour leur jardin par an Ouais, <rire> ben, le jardin c'est surtout de... Bah, à partir du mois de le gros de boulot c'est surtout mai quoi mai juin ouais les la plantations, plantations, les plantations. Ouais. après bon c'est un peu d'entretien C'est mois d'août quoi ouais. un peu d'entretien c'est ouais. vrai que moi non plus je compte pas mon temps ouais. Bah, ouais, comme c'est c'est ouais. la quoi, passion c'est une passion ouais donc on compte pas forcément le temps mais c'est surtout en fait de... de mai à septembre quoi est ce que tu fais tes graines alors, non, j'ai jamais fait de graines du coup, mais là, cette année, je vais garder des, des graines. On va garder des graines avec Linda pour la première année, quoi, en fait. Si on a un peu de temps, on va garder des graines de tomates, bah, bien sûr, euh, reproductibles, quoi. Des graines de fleurs aussi, et des graines de courges aussi, surtout. Et la courgette vert -noir, verte noire maraîchère, là, qui est assez bien assez bonne quoi et qui produit assez longtemps donc du coup on va garder des graines aussi Hop, ouais quand il tour... euh, ouais. ça c'est une tomate spontanée je crois que c'était une ah ouais elle est née elle une... ouais. toute seule ouais, tomate spontanée celle-là finalement euh, c'est une tomate cerise euh, en découvrant les fruits <rire> <rire> avec des petits concombres là, que j'avais replanté euh, il y a un petit moment avec la chaleur, ouais, ils poussent doucement. Ça pousse doucement, oui. Mais ils poussent quand même, des fois quand même. Ça Selon fait, le mois d'août, ils feront peut-être. Ils feront peut-être quelque chose, quoi. les tutorer un petit peu. Il y a quand même pas mal de en production dans carré, les carrés. Dans les carrés potagers, oui. Tout est arrosé, par contre, avec les tuyaux micro-poreux. Il hein, y a un, un tuyau par rang, du coup. Pour, euh, donc, euh, pour économiser l'eau parce qu'on arrose copier des plantes en fait, ça n'a rien d'arroser au jet euh, toutes les plantes quoi. Ça, tu le mets combien de temps euh, à l'arrosage en microporeux oh, Je le mets euh, 10 minutes, 5-10 minutes quoi, parce que ça tombe que des gouttes en fait. Ouais. Alors du coup euh, pour que ça arrose bien quoi. Tous les combien de jours Tous les deux jours quoi, à peu près, bah, là ça y avait pas été pendant trois jours du coup. <rire> Après, là, c'est la vraie cœur de bœuf normalement, celle-là. C'est pas... issu de mes Oh, mais non, faut pas, faut pas avoir l'air ridicule avec 8 pieds de tomates, c'est déjà pas mal. Ouais. Si tu Après, es. C'est une passion, c'est pour ça qu'on en a autant aussi. Après, c'est vrai que le jardin, ça prend du temps, donc du coup. Bah ouais, faut. Si il si un... Faut aimer ça, on va dire. Si c'est pas une passion, bah... <rire> C'est les aubergines de barbantane, du coup. Mais les carrés potagers sont plus productifs que dans un potager classique, quoi. C'est là, il y a qu'un mètre carré, si on veut, puis... Bah, ouais, un mètre euh, carré, ouais, c'est... Un mètre par un mètre, quoi. Et il y a quand, quand y a même... Il y a du concombre, Il hein. y a il euh, y a des poivrons qui vont se former. On a pris ceux, ceux du bas, mais du poivron cela là dans, dans les bacs t'as mis euh... là, regarde les poivrons ouais là donc fertilisé avec le fumier de poule hein. c'est impressionnant ouais c'est vrai que j'en remettrai un l'année prochaine parce que c'est une façon d'agrandir le jardin quoi et puis de pour les mons, surtout les ça ouais, ils, ils aiment bien... Ah oui, les mis là mais ils ont grillé tout. Ah ouais. Enfin, on en a mangé quand même, des melons Hilton, mais le problème en serre, c'est que ça grille, quoi. Ah, ils demandent un... si l'eau est récupérée. Euh, oui, récupère au début, mais là, ça suffit plus maintenant. Ouais, avec la sécheresse ouais, qui s'est installée, ouais... ouais. Il... dans le coup, as un puits ou c'est le... l'adduction C'est l'adduction, ouais Sauf à la ferme, par contre, ou que j'en fais aussi, c'est pour ça, c'est de... un puits, par contre. C'est ça, c'est vrai que c'est pratique avoir un puits. Ah bah, un puits, c'est pas pareil. Hein. Ouais. Là, les manches... En Sauf plus, ça, va, ça, autre... que ça doit faire chaud, en plus, mais dans ouais, la serre. Il ouais. faudra trouver une autre, euh... une autre solution pour l'année prochaine, mais là, c'est qu'il y avait plus de place juste dans les bacs potagers, c'est pour ça. Ouais, tu les mettrais dans les bacs potagers l'an prochain les bacs potagers ou alors euh, chez les parents quoi. Ah, est-ce que tu as des arbres fruitiers bah, euh, il Non, j'en a... ai qu'un, j'ai qu'un pommier du coup. Un pommier ici Oui oh, et puis un figuier du coup. Parce que ici c'est que c'est vraiment très très humide l'hiver. Hein. dans la... Au niveau de la... Comme on a une, une région des mille étangs, la Brenne en fait. Donc la Brenne euh, c'est très très humide l'hiver. Et donc le terrain est très très sec l'été, donc c'est le contraire. Donc euh, pour les arbres fruitiers euh, se plaisent pas trop ici en fait. À chaque fois, ils n'ont ils ont pas tenu. Il oh, y a les abeilles là. Ouais. C'est la forêt de tournesol là par contre. C'est magnifique d'avoir des, des fleurs dans son potager. Ouais. Ah bah oui, oui c'est magnifique et puis bah, ça fait des couleurs et puis c'est surtout très utile quoi parce que il faut attirer les abeilles quoi, les bourdons. Est-ce que tu fais de l'huile avec le tournesol bah, Non, c'est que c'est pour un plaisir. Hein, les... C'est pour. Euh, des fleurs en fait, ouais. Des fleurs décoratives et ouais, qui attirent les papillons. Ouais, pour attirer les pollinisateurs. Les pollinisateurs, ouais. Ah tiens, il y en a une. Autre. Il y a du monde. Hein. Ah oui, ça se multiplie, les fleurs. C'est pas comme euh, dans les champs t'as qu'une tête. Mais... <rire> bah ouais, mais là c'est... Plusieurs têtes, là ouais. Ah, bonjour Dimitri. Bonjour. et un abonné euh, agricole. Ça nourrit les... Ah oui, les oiseaux, ouais. <rire> c'est vrai qu'on ah ouais, a, ouais, on... ouais. a vu euh, les oiseaux qui commencent à... Ouais, je voulais... Euh... Récupérer des graines, mais si les oiseaux mangent pas tout avant, ouais. ah, c'est que j'ai tourné l'écran avec moi. C'est David et Linda. J'ai c'est son jardin en fait. J'ai rendu visite et j'ai dit pourquoi pas faire un live avec David comme c'est un super abonné passionné comme moi dans le jardin pour vous faire profiter un peu de tout ça. Ah ouais, maudit, on mangeait toutes tes graines de tournesol. Ah ouais, les oiseaux, ça mange beaucoup, ouais. Il faudrait mettre peut-être sur quelques têtes des, des petits filets. Ouais, des petits filets pour garder les graines, parce que les, les tournesols rouges, c'est joli, quoi. Il y a bah... des marrons aussi. Il y a des marrons, des... Euh, David, je connais en fait que depuis le début de l'année... On s'est parlé sur YouTube. Ah ouais, Dimitri va bah, mon 956, il a 11 500 heures et on a refait le moteur il y a 500 heures. Euh, on en était. <rire> euh, là, on en était au tournesol, euh, euh, que les oiseaux mangent les têtes là pour euh, récupérer les graines du coup. Trouver une astuce pour envelopper la tête que pour dès qu'elle est pas fleur. fleurs, si des chutes a... de moustiquaires. Ah, ouais, ça peut être intéressant. Ouais, ouais c'est sûr. Ouais. C'est vrai que, ouais, c'est vrai que les filets euh, pour les arbres hein, fruitiers hein. c'est assez cher. ouais. ouais. Bon, J'espère que le vent vous gêne pas trop. Sinon, ouais, Et là, ils voient toujours bien, du coup, ça, ça bug pas trop. Ouais, la connexion marche bien, le son. Dites si ça marche. Ah ouais, les filets de petites bottes, ouais, en plus comme les éleveurs euh, les ah font oui. recycler à la coopérative, ouais. ouais C'est sûr, ouais. C'est vrai. Là où je travaille, on les recycle les petits filets. Ah, impeccable si ça marche. Oh bah Est-ce bon. est qu'on a fait un, un, un branchement à la MyGagher <rire> <rire> Bah oui, là, c'est sur mon téléphone Samsung, là, qu'on est en train de faire le direct. C'est quand même beau, la technologie. Ouais. Donc là, c'était un manque de place aussi, donc, du coup. <rire> J'en ai cultivé un petit peu en pot, les poivrons. Des aubergines du coup bon par contre l'inconvénient c'est que ça demande beaucoup d'eau quoi c'est ça beaucoup des petits les déjà on en a pris a quelques fleurs là quelques aubergines là aussi on voit qu'elle manque un peu plus de place Il manque un peu plus de place bon, oui c'est des petits pots quoi mais bon euh, du coup euh pour pas jeter les pieds, donc du coup on les a, je les ai mis dans les coups et là, ça devient vraiment couleur chocolat celui-ci, il devient couleur chocolat et donc une dame disait hier soir que ça sentait le goût de chocolat un petit peu les poivrons ah ouais ouais, elle me disait ça ouais. c'est celui-là, là-bas, c'est il y a Allez. eu un coup de chaud ou Un coup de chaud. Non, non, non c'est la couleur chocolat qui apparaît. Ah ouais, quand Donc ils là, sont. Comme dans des pots, il euh, y a un phénomène d'arrosage qui est. Donc, du coup, là, il y a un petit peu. Tu vois, il y a une partie qui pourrit, on dirait. Ah et ouais, et là, normalement, la... la couleur naturelle, c'est couleur chocolat, quoi. Comme ça. Quand, ça quand c'est bien, bien mûr, quoi. D'accord. Tu en as des poivrons rouges, des poivrons jaunes. Après, pareil, celle-là, la messe, pas Ah, ouais, <rire> après, c'est des hypomènes, mais et... on n'a euh, pas de chance d'avoir ouais. des fleurs. Non, c'est trois longues là. Quand l'autre en a un peu là-bas, celle mais... que j'ai vue là-bas, ah ouais, on ouais, en avait on un petit peu, ouais. ouais. Après, bah, c'est les. Ah ouais, David est dans une région de culture, il peut pas avoir des filets d'éleveurs. Ah bah ouais, ça, c'est cité si en Bosse ou ailleurs, c'est vrai que ah bah oui, c'est pas, pas beaucoup, facile. il ouais. ah, y a quelques élevages, par contre, de, de volailles, mais ils ouais, utilisent peut-être pas, ouais. pas forcément de la paille. Ouais. Je vois, il y, y a un copain ouais, qui est sur Nantes, il utilise la, la sueur de la, bois. La sueur ouais, pour faire la litière, ouais. Ah il est en Franche-Comté, ah ben, je sais pas s'il y a de l'élevage en ouais. Franche... Ah oui, il y a beaucoup de. l'élevage en Franche-Comté parce que c'est une région assez euh... avec le comté justement, le fromage. Puis de Dôme. Puis de Dôme vers l'Allier. Ah ouais, l'allier, ouais, il y a moins de. Un petit peu moins, ouais. Il y a quelques élevages quand même. Mais... On va aller voir les poules. Côte, ouais. Celles qui permettent d'avoir des bons, bons carrés potagers fertiles et des bons oeufs. Des bons oeufs, oui. T'en as combien des volières quoi, pour les renards surtout. Ah ouais parce que les renards viennent Ah oui, y a des, des fois il y a des renards qui passent derrière. C'est pour ça que j'avais mis des, des tubulaires du coup. Parce que je me suis dit, il un parc euh, il sans, passe sans toit et il par dessus. quoi Ouais, faut même vraiment, même que pas soit, en faut vraiment que ce soit assez haut, quoi. Ouais. Du coup, j'ai mis une volière comme ça, et comme ça, je suis tranquille. Le soir, je ferme la porte, du coup. Et comme ça, les poules sont euh, en sécurité, quoi. Contre les renards, surtout. Parce qu'on a pas mal de bois autour, donc euh, ils se logent là. Bah ouais, dès qu'il y a quelque chose à manger, ils viendraient là. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ils sont libres, ils sont tout le temps à l'ombre, là. là. Ça, ce qui est bien, il faut garder les arbres pour faire de l'ombre aux animaux. quoi. Surtout en période de chaleur. quoi. Après Donc après, l'année dernière, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de massif, c'était de la pelouse du coup. J'y tiens pour... Euh... Aléa demande si c'est toi qui as fait la volière. Euh, non, c'est pas moi qui a fait la volière. non. Est-ce que tu as des ruches dans ton jardin bah, je... euh, Non, non. Pas, de, pas de ruches, non. C'est des abeilles qui viennent euh, des champs Oui, et... ouais, parce qu'on a des, deux, trois apiculteurs qui mettent des, des ruches euh, dans les bois euh, un petit peu plus loin là-bas. quand Il y a des champs de colza et de tournesol Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est des abeilles naturelles. quoi Il mais... y a des ah. beaux d'ahlia Ouais donc du coup l'année dernière il n'y avait pas de massif du coup donc euh, un petit on a créé un petit massif pour euh, mettre des dahlias et des tournesols du coup. bonne journée à toi Dimitri merci d'être passé. Bonne journée. Bon je pense qu'on va j'avais dit une petite heure il reste encore six minutes si vous avez des questions après on vous laissera aussi. c'est des dahlias puis les tournesols du coup allez addict t'as des très belles fleurs ça c'est vrai que c'est un, un Marseilla, paradis Marseilla, du ouais. oui franchement c'est les bon fromage le comté après les dahlias il bah, y en a de plusieurs couleurs J'aime bien celle-là, j'ai découvert sa couleur, mais elle est jaune et plus blanche, du coup. Ah ouais, c'est... Ouais. J'en avais vu qui existait en ouais. rosé, mais euh... en jaune, c'est magnifique. Celle-là, ouais on l'avait pris une, de... une foire au plan, quoi. Qui vendait les, les bulbes, quoi, enfin les rhizomes, quoi. comptez Morbier, Honda. Ouais. Il <rire> oui, y a de quoi manger comme fromage par là, ouais. Après, c'est des dahliens un peu plus classiques, quoi. Mais... Des dalliens les Des dalliens nains, ouais. Le tournesol, ils montent assez haut, ouais. c'est bizarre. Ça doit être l'ensoleillement qui fait ça parce qu'ils bah, un... ouais. font un escalier involontairement, du coup. Ah, oui, le jardin de David et Linda, oui, il y a tout, légumes, fleurs, et c'est vrai que c'est joli. Il <rire> oui, y en a qu'une partie là, mais. Après, il y a la, le potager à la ferme. Potager à la ferme. Vous pouvez retrouver sur ces vidéos. Ouais, comme mes parents font un petit peu moins de jardin qu'ils faisaient, du coup, donc du coup, euh, mmh. je fais pas mal de jardin à la ferme, du coup, comme j'aime bien. <rire> Les euh, parce qu'ils ont parlé du fromage. Ah ouais, ouais. <rire> bah on arrive bientôt à midi. Ah alors. Oui, ça nous donne appétit le fromage. <rire> C'est vrai que on mange beaucoup de fromage. On... <rire> <rire> <rire> <rire> oh, si vous avez d'autres questions. Les tournesols, peut-être là, la rigueur. Ah ouais, on va les voir. Les grands, que les, graines étaient mangées, du coup. les grands tournesols, les petits oiseaux. Là, tout à l'heure, on a vu qu'ils ouais, ont tout mangé. Les graines, c'est mangé le dessus. Ouais, Ou alors faudrait les couper euh... et c'est juste pas ces fleurs comme ça. Ah c'est que la grêle, la, graines, la... Éverses, la mande, ouais c'est ça ouais ça, Combien de variétés de tournesol tu as En fait c'était un paquet, c'était un sachet de mélange du coup. Et j'ai vu au moins que il y a quatre sortes de têtes de, de tournesol. Quoi. Là il y a des, des jaunes-marron un peu. Là il y a les rouges. Là, a... Après, bon bah ça c'est la même que Un peu plus jaune, ouais. Un peu plus jaune, ouais. Il y a des marrons. Euh... Il des aussi bah, David, non, c'est pas les mêmes qu'il y a dans les champs. Là, c'est des. Ah en fait, des tournesols sauvages euh, qui sont florales. Ouais. Ceux dans les. les tournesols, fleurs, ouais. Ceux Et... dans les champs, moi, c'est des hybrides euh, qui sont destinés après pour faire de l'huile. Voilà. Ouais. Tandis que ceux-là, -là, c'est plus pour euh, floraison dans les jardins. Et malheureusement, les oiseaux qui s'aiment. Sont... Ils, ouais. Ils aiment ça aussi c'est pareil il y avait pas de massif l'année dernière ici du coup on l'a remis euh, cette année pour égayer euh, un peu quoi avec euh, ça c'est des plans de mes plans à moi quoi de, de yedan en fait citron globe citron ça s'appelle donc c'est assez sympa faire un petit couverture en bas et puis Bon, je pensais pas que les tournesols allaient monter si haut quand même. Combien de quiotes euh, tournesol Alors là, je saurais pas te répondre pour faire un lit de ville. J'ai pas ça en mémoire. C'est pressé en fait, donc c'est pas facile. à... Comme à... moi, je vends la graine à la coopérative. Euh... Que je me renseigne, j'essaie de te dire ça. On va pas tarder à arrêter le live. Euh, S'il y a d'autres petites questions, c'était sympathique à vous d'être passé. Oui, merci à vous d'être passé. Hein. C'était. Histoire de rencontre entre. Euh, amis jardiniers, voilà. 2 à 3 kilos. Ah ouais, oh, c'est possible, ouais. Ça me paraît peu quand même. Oh bah pour faire un lit d'huile. Hein. Enfin, ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Ça dépend après peut-être ouais, de la ouais. variété. Ou... C'est ça. Hein. Ouais. Bon, bah, on va finir le live à l'ombre sinon. On voit pas trop les commentaires. Je ouais, c'est vrai que sympa aussi, avec vous ce moment. Oui, merci Léa. Merci Léa. C'est vrai que ça réverbère avec le soleil. Ouais. Et sur les écrans de portable on voit moins bien les <rire> commentaires qu'à l'ordinateur c'est sûr. Mmh. Il fait aussi chaud chez vous. Ouais quelle température Et Il y a un petit peu de vent aujourd'hui quand même. Ouais on respire un peu mieux. Ah bah, avec 200 abonnés, c'est vrai qu'on n'est pas. Et l'heure aussi, peut-être. Ah oui. Brune euh, à peau. Les orages arrivent, peut-être. Oui. On va vous souhaiter une bonne journée. À 22 degrés, ah ouais c'est ah oui, pas pareil. Ouais. Est-ce que nous, il y a. Il bon, y, y a plus de 35 quoi. Chez David, il fait encore chaud, mais demain, elle calme normalement. Oui, ouais. normalement, ouais. On va perdre 10 degrés là, j'ai vu euh, pour euh, jeudi. Ils annoncent que 23-24 jeudi. Hier 38, ah ouais, à peu près comme nous. Ouais, pareil, ouais. 33, ouais. ouais c'est trop chaud d'un coup, 38, 30. <rire> ben bah, ouais, ça brûle tout. Ça brûle tout, ouais, c'est ça. Ouais. La pelouse, elle est grillée, là. Il n'y a plus besoin de tondre du coup. Ah bah ça fait des économies. <rire> Ouais, ça. Oh, ça va reverdir, ça va être plus vert au mois de septembre, octobre, s'il y a de la pluie. 33, pareil. Ouais, pareil. Ouais. Bon, on va vous quitter oui. sur la magnifique brouette quand même. C'est un petit coup de cœur, cette brouette. Et avec David, on va vous souhaiter une bonne journée. Oui, bon appétit bonne aussi. Bonne journée, hein bon appétit, ouais. Et puis à bientôt bah, dans d'autres vidéos. Hein. Moi, je bon. reviendrai surtout au mois de septembre. Et surtout, pensez à boire. il ouais, faut boire, ouais. Allez, Allez salut Bye, bye, bye.